Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je voulais parler du chapelet de la Divine Miséricorde qui a été enseigné par le Christ lui-même à Sainte Faustine Kowalska, donc euh, Sainte Faustine était euh, une des plus grandes euh, mystiques du, du début du, du 20 elle a euh, écrit un, un petit journal très remarquable que je peux que vous inciter à lire. Alors je vous ai sélectionné quelques extraits que je vais vous lire euh, et vous comprendrez à quel point le chapelet de la Divine Miséricorde est vraiment un chapelet euh, extrêmement euh, puissant, extrêmement source de grâce et il, il a, donc on le prie sur un, sur un chapelet classique, on peut le prier sur un chapelet classique et il a la particularité d'être assez court, hein, en, en un quart d'heure euh, on peut le prier. Donc Jésus dit à Sainte Faustine « Tu feras de grandes choses si tu t'abandonnes entièrement à ma volonté en disant qu'il en soit non pas comme je veux mais selon ta volonté, ô oh Dieu. Sache que ces paroles prononcées du fond du cœur transportent l'âme en un instant au sommet de la sainteté. Ma... » Donc toujours Jésus à Sainte Faustine « Ma fille, à chaque fois que tu entendras l'horloge sonner 15 heures, plonge-toi tout entière en ma miséricorde, adore-la et glorifie-la. » À cette heure-là, tu peux tout obtenir pour toi et pour les autres. Alors, pourquoi 15 heures Parce que c'est l'heure où euh, a expiré le Christ sur la croix. Donc, c'était le vendredi saint. Le Christ est mort à 15 heures. C'est pour ça que c'est une heure de... Le vendredi à 15h est une heure toute particulière. « En cette heure, je ne saurais rien refuser à l'âme qui me prie par ma passion. C'est une heure de grande miséricorde pour le monde entier. » Même le pécheur le plus endurci, s'il récite le chapelet de la divine miséricorde une seule fois, obtiendra la grâce de mon infinie miséricorde. » Donc là, effectivement, on comprend à quel point ce chapelet est, est prodigieux, en fait. C'est pour ça que je vous incite tous à, à, à le prier euh, euh, le plus souvent possible, mais au, au moins une fois pour bénéficier de cette promesse du Christ, le salut. Les âmes qui réciteront le chapelet de la miséricorde divine seront enveloppées par ma miséricorde pendant leur vie et surtout à l'heure de la mort. À l'heure de la mort, je défends comme ma propre gloire chaque âme qui récite le chapelet de la miséricorde divine, ou bien si d'autres le récitent près de l'agonisant, l'indulgence est la même. Donc si vous, si, si vous avez un, un de vos proches qui est à l'hôpital, euh, sur, sur son lit, et, et vraisemblablement... Euh, si c'est ses derniers instants, donc effectivement il faut lui, lui, lui prodiguer les derniers sacrements, hein, que ce soit l'extrême onction ou, euh, ou la confession, mais aussi on peut prier ce, cha ce fameux chapelet de la miséricorde divine, euh, ça, ça, peut, ça peut sauver son âme. Si l'on récite le chapelet de la miséricorde divine auprès d'un agonisant, je me tiendrai entre le père et l'âme agonisant non pas en tant que juge juste, mais comme sauveur miséricordieux. Par le chapelet de la miséricorde divine, tu obtiendras tout, si ce que tu demandes est conforme à ma volonté. Tout âme qui croit et a confiance en ma miséricorde l'obtiendra. » Voilà. Alors, pour prier le chapelet de la miséricorde divine, donc on peut, encore une fois, on peut le prier sur un chapelet normal, donc, sur, euh, sur les gros grains... Euh, « Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Et sur les petits grains, donc dix fois, par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. » Et on peut terminer. « Dieu Saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. » Voilà. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour une prochaine vidéo.